Good boy, I miss you. Hey, suffer, suffer, suffer, suffer, hey. Je sais pas si c'est de l'amour mais quand je te pars je me sens si bien J'ai envie de te marier mais dans la vie faut être patient T'es dans ma tête du matin au soir, ton sourire est si parfait Ta beauté est sans face, ça fait même pas une semaine Quand sait qu'on aime et c'est que c'est toi la bonne Si c'est pas toi, ben bah j'abandonne Jésus m'a envoyé un signe, il m'a dit de pas déconner Dernière chance, après ça c'est fini Je sais que je vais peut-être être une erreur Mais tout ce que je veux dire c'est que je t'aime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 je veux te dire c'est que je t'aime Et je relis nos messages avant de me coucher Comme tu disais de passer une bonne nuit Ben je passais une mauvaise nuit T'es tellement dans ma tête J'arrête pas de penser à l'avenir De ce que je vais devenir si jamais c'est pas avec toi Je sais que c'est un peu mais Comment presser j'ai pas le temps Ce qui me tue, c'est qu'on a les mêmes délires En plus elle regarde les années En plus elle fait du humble. donc t'as capté le délire Sans pétard et magique ouais, ouais, ouais. T'as capté le délire sans et magique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 C'est ta beauté est sans faire Ça fait même pas une semaine qu'on se connaît Mais je sais que c'est pas la bonne Si c'est pas toi, ben bah j'abandonne Jésus m'a envoyé un signe m'a dit de pas déconner Dernière chance, après ça c'est fini Je sais que je peut-être une erreur Mais tout ce que je veux te dire C'est que je t'aime ouais, Ça fait